Web TV Show! Web TV Show! Web TV Show! TV Show! Web TV Show! <rire> <rire> T'as envie de faire faire un petit ou pas euh, C'est clair Alors, re tout le monde, on est toujours en direct sur notre magnifique page Facebook. Donc, bonjour à tous ceux qui nous regardent depuis tout à l'heure. Euh, ce coup-ci, pour, euh, je pense, l'avant-dernière euh, équipe. Parce que la dernière équipe sera constituée de deux personnes de la Web TV, Je ne dirai pas les noms, mais ils se reconnaîtront. Donc, du coup, on a deux équipes. C'est la dernière équipe Non, après, il y a une autre équipe. Non. Non, c'est la dernière ah, Oui. Bon, d'accord, on verra. Bon, on verra. bon. bon si, si, on va en direct. Euh, donc, du coup, hop. Voilà, je vais me remettre le retour ici. Donc euh, ce coup-ci, on a deux équipes de trois. Parce que du coup, on n'est pas à deux, nous sommes à trois. Et je n'ai pas mon micro car nous prenons le son du le de micro fantôme qui est caché en haut sur le plafond. Donc du coup, on va toujours refaire les présentations. Donc des, parce qu'il y a des nouvelles personnes qui sont là. Euh, donc du coup, on va refaire comme tout à l'heure de votre gauche à votre droite et de ma droite à ma gauche. Donc on va commencer du coup par ma droite au fond. Lucie. Ah, quelle classe Ah, vous dans les classes Bah oui <rire> Ah, ouais, mais parce que tout à l'heure, quand on l'avait fait avec Sarah, oui. Bah, bah, bah oui, vous étiez toutes les deux. Et c'est passé. Il on cherche. Passé. Pas... Alors, ils nous ont lancé la puis c'est là, ils ont pris l'eau. D'accord, ok. <rire> vous êtes les qualifiés bons vrai, Oh là là, là Ah, les... ils euh... sont qualifiés aussi. D'accord, les filles, vous êtes qualifiés, on vous reviendra après. Du coup, on continue la présentation, du coup. Lucie, je m'en batte hier. D'accord. Ton en âge ici je suppose. Bah oui, y est. <rire> voilà. Ensuite. Téké Bianis, je suis en troisième et j'ai 14 ans. D'accord. Sarah, je suis en seconde. Oui, bah oui, Sarah en seconde. <rire> euh, moi, je m'appelle Loane et j'ai 12 ans et je suis en cinquième. D'accord. Et je suis de conche. Voilà. voilà. Estéban, 13 ans, je viens de de conche. D'accord. Et Chloé, et je euh, je 4, je 12 ans je et, et je suis en cinquième. D'accord. Je suis la seule à prononcer la même Personne ne m'a jamais demandé mon nom, mon âge et Je t'appelle comme... comment Ah Tu l'as. dit. Alors, Martin, présentateur officiel de la Web TV, j'utilise devant je suis étudiant en BTS. Sérieux Bien, applaudir. T'as l'air mieux Merci, merci, Oui, il est trop gentil, elle a dit qu'elle a l'air Là, surtout lui, lui là-bas, là, celui qui vous regarde celui qui est en face de vous, il est pas gentil, il faudra le taper après. Ok, on on a des gobelets. Vous Madame pourrez Madame lancer Madame les, les gobelets si non, vous voulez. Avec ouais avec de, avec de non, bah non, pas d'eau, parce qu'il y a la caméra, il y, y a la régie derrière. Ouais, Donc euh, ouais. je répète, 5 euh, questions, euh, 11 gobelets, 6 gobelets gagnants, c'est parti, ah, on oh, commence. Voilà, première question. Je répète, vous utilisez toujours les buzzers pour répondre. Comment appelle-t-on la personne dont le métier est de vider les poubelles C'est une bonne question. Non, elles ont buzzé avant. Un point pour l'équipe de droite. C'est pas grave, Les poubelles, J'ai la banque. Je croyais que j'avais la bande qui sentait carré. Qu'est-ce que la classe dans le corps humain La quoi La classe. Dans le corps humain. Est-ce je peux dire mes propositions de réponse Oui, oui, souhaitent. oui, vas-y. Une propositions de réponse, il n'a pas bossé, c'était une erreur. Une vertèbre, un muscle ou un organe une Un organe Non Une vertèbre Non C'est à l'équipe de droite ah, de oui, donner Tu Une peux vertèbre un encore ou Alors, qu'est-ce que l'atlas dans le corps humain Une vertèbre, un muscle ou un organe Et Eux ils ont dit quoi Organe Et eux, ils ont dit organe. Muscle, muscle. Non, donc du coup, je. Ber Bertrand. bah du coup je vais pas donner le point <rire> parce que du coup c'était, bah, parce bah, que oui. c'était logique, c'était logique que ce soit ça soit C'est Par déduction donc. Ah là, oui. Là, il un bah, oui il y en a trois. Bah oui, il y en a trois, donc du coup c'est normal. Voilà. Euh, voilà voilà. Alors catégorie CM2. Ça va ok. Quel est... alors ça c'est très facile. Quel était le compagnon de Robinson oh, Mais on le crue Vendredi C'est une bonne réponse et On est sur ce livre-là en plus Je sais pas euh, c'est, on on qui... Vendredi, vous l'avez sur la vous vous pas, tu Non, tu connais pas, bah, c'est un mec qui l'a pas donné sur une livre. C'est pas ça Ouais, sûr. on est en train de travailler en plus. Quel chien longiligne à la tête allongée et utilisé pour la chasse au lièvre. Ah t'es quel Non le Saint-Bernard Non Non T'es qu'à la poil loup Non Le Berger Malinois Non C'est quoi, quoi déjà la question Non C'est quoi genre... déjà la question Je répète la question Quel chien longiligne A la tête allongée, allongée et utilisé pour la chasse aux lièvres Le Bulldog Non Comment ça s'appelle un... Je vois ce que c'est mais... C'est pas les, les, la race de chien de la Reine d'Angleterre non, ce n'est pas, pas un teckel. Mais c'est pas un teckel Non, non, c'est pas un Non mais c'est pas ça la race des chiens de, de la reine d'Angleterre Non Mais c'est avec il a dit, les.. Il a dit, il a dit. non, c'est pas ça C'est quoi la réponse Un Retriever Non Vas-y Vas-y Vas euh, Vas je... toi, tu peux pas donner un chien Comment Je peux donner un indice Si tu veux, tant que tu donnes pas la réponse. Est-ce que c'est en rapport avec l'animal que t'as dit avant, le nom Un petit peu. Je suis pas sûre en fait, hein Vas-y Je répète la, la question. question. Quel non, chien je long... Je sais Je suis pas sûre. Non, bah non, vas-y. Vas chien. Quel chien longiligne, à la tête allongée, est utilisé... 1, 2, 3... Est utilisé pour la chasse aux lièvres Le husky. Non. Mais le husky c'est pas du tout la tête à bah, bah, un genre. Ça, un ça un passe un pas. Où ouais, à ça <rire> Bah non, ça va pas du tout. Bon. vous non un berger, je ah sais pas quoi. Non, c'est pas du tout berger, euh, non plus. Mais ah non, c'est un chien du pot. Faut... c'est chouette. Les pagneaux, je sais pas. Non. Mais paléoles... j'en sais rien, moi. Je vais changer de question. C'est ce qu'on on oh, passe. Est-ce qu'on passe à oui, c'est question tu sais Un billet. Non. Un billet. <rire> Est-ce qu'on passe à la mais... question non, non, Ah, non, attends, attends. Non, attends non, non. Je cherche la réponse. Non, il a dit lui. Ah, pite Non Allez, je vous laisse encore une, on ne triche pas. Lui. Non, je cherche juste la réponse, mais je ne réponds pas. Non, on ne cherche pas la réponse. Il D'accord. Il vous reste une réponse par équipe et on changera de question, si vous ne trouvez pas. changez change de question, Martin. On change de question, la réponse était un lévrier. Oh, bon. oh j'étais pas loin. Mais logique Elle Mon bois est... Attention, une devinette. Oh non. Je Mon bois, bois est tendre et blanc. On fait une infusion calmante avec des fleurs Le tilleul Oui yeah est allez Elle me fout Ah bah sympa ouais. <rire> elle, se, elle se fait un enfin, tu bouges bah. C'est combien de verres euh T'inquiète c'est jouable une, une question sur... Euh... Une question d'histoire Comment qualifie-t-on une plante dont on modifie une partie du code génétique Les plantes modifiées non. <rire> Une plante ah, modifiée Non. Pas un OGM Non. Je répète la question. Comment qualifie-t-on une plante dont, le... dont on modifie une partie du code génétique Une plante pathogène Non. Je ne sais pas. Passe reste questions. On écoute et qu'on reste des questions. On okay. change, <rire> c'est transgénétique. On écoute vachement les éditions. En regardant tomber. Attention, là ça va être très rapide. En regardant tomber quel fruit Isaac Newton a-t-il découvert Une pomme. Non non on a fait avant, on a fait non. Florentin, tu nous dis que c'est à ma droite. Mais oui mais du coup ils ont la réponse vu qu'on l'a dit. Non j'ai même pas entendu ce que vous avez dit. C'est une pomme. C'est une bonne réponse. Voilà, ils ont trois gobelets mais à. En gros, ils n'ont même pas compris la question, mais bon ils ont compris. Non, <rire> non, gros, quand même. corps. Genre, en Newton, quand il a découvert la théorie de la gravité, eh ben c'était avec une pomme. Euh, t'écoutes les cours, toi. Tu vas, ouais, c'est ce que j'allais dire. Bravo. Tu vas me faire croire que t'écoutes des physiques. Bah, ouais. Qui n'a pas signé l'accord de Yalta en 1945 C'est quoi ça Staline, Churchill, De Gaulle, Churchill. Ou Roosevelt. Bon, ce n'est pas Alain. Churchill. A vous d'essayer de donner notre réponse non plus. Euh, Staline! Non! Ah non! Et c'était De Gaulle! Mais je te l'ai dit depuis tout à l'heure! Bah je... t'avais qu'à le faire! Bah t'as les mains là-dessus là! Quel pays d'Amérique du Nord a une colonie française? Le Canada! Oui! C'est une bonne enfance! Enfant Le Québec! Main dans le dos! Ah oui, maintenant main ben, dans le dos pour tout le monde! Oh. Mais non, mais on n'est pas à égalité. Il faut attendre les l'égalité. Attendez. Oui, il alors... faut attendre. Oui, sinon c'est trop facile. Ouais, sinon bah trop ouais, facile. Ou sinon vous faites avec votre tête. Alors vous faites attention. Ouais Ah bah non, pas avec la tête. Oh ouais, vas-y ah bah si. non, non, non, non, non pas, se pas avec coup, la tête. Pas avec la tête. Les mains dans le dos, s'il vous plaît. On va ranger la question. Tu peux mettre une CM2. C'est une CM2 ça Ah, vous peur là Oui. Alors si vous voulez, on va faire CM2. Épelez-moi le mot nourriture. N -O -U -M « nourriture ». N-O-U e est à ma droite. Quoi non, pas de Quoi si, bon. si, si, si, si, j'ai pas, pas, pas de poids. Réfléchis, Réfléchis, Réfléchis comment aussi si j'y trouve fort. Je, je, je l'ai déjà. N-O-U-2-R-I-T-U-R-E -R Oui, c'est correct. Je ne sais pas si je pas ouais, de ou de l'air. Non, il avait deux airs. Le français, c'est ma matière préférée. ouais, t'as pas vu ma point de mais. Attention. Diviser un nombre par 0,5 équivaut à le multiplier par... 2. 10. C'est pas bon, mais la bonne réponse est... T'as ma droite, c'est Lucille qui l'a... Lucille Mais voilà, mais t'es trop bête. Qu'est-ce que vous avez avec mon prénom, l'autre qui m'appelle Léa Qui ça va la, question, non, ah, la question pour un championnat. Euh, non, il faut qu'on la mette. Question pour le. Oui, par contre, non, mais. Qu'est-ce qu'il est beau, le gobelet Quoi Attention. On le gagne, le gobelet ah. minute, les mains dans le dos Chut. Main dans le dos, oui, effectivement. Oh, Triche oh, pas. Tricheur. C'est euh, toi Non, ils ont tous les mains dans le dos. Oh, bon, Quel hein. pont situé près de Nîmes est le plus haut des. L'Acduc <rire> bah, J'ai même pas fini la question. Faut attendre qu'il qu termine. Euh... Des aqueducs romains. Oui, bah c'est bon. C'est pareil. Hein. Bah, non. Non. Les mains dans le dos. Ah, c'est bon quand même, hein, les aqueducs Non. Comment ça s'appelle Moi je veux le nom du pont. Euh... Prévu. De... Le pont de Nîmes Non. Le pont du Gard Oui. Yes Oui. oui. Euh, il est là, le gogo. Oh là là. J'apprécie même pas. Hein. Ouais, c'est ça. Tricheur, bah, On pas garde pas bien les mains dans, dans le dos et. Dans le doué Dans le doué Dans le doué, doué. Dans le doué. doué. Et... Comment appelle-t-on appelle Les fruits, parents, fruits du être non. Du quoi <rire> Du être Les fruits du être Où ça, se un... euh... Une pomme de pain Non Vas-y, un gland Non Mais non, c'est pas un fruit C'est euh... un chêne le... C'est chêne. Je sais pas. Je sais pas. C'était les fenes C'est quoi ça C'est qui qui regarde. Je sais pas, pas. Ouais. je Qui a recommandé. En 1773, la culture de la pomme de terre en France. Hein Il pas de proposition Non. Bah ben, Oui. De Gaulle Non. Mais vas-y, toi, en 17... 1773. C'est bon 1773 Christophe Colomb Non, moi je dis voilà Est-ce que vous voulez un indice Oui ouais, ouais. Le nom de la personne est un repas que l'on mange. Par contre, évitez de parler, s'il vous plaît, dans le public, non, nous avons le micro a... général. Je répète l'indice. Le nom de la personne est un repas que l'on consomme, que l'on peut consommer. Ah euh, Parmentier, comment il s'appelle le prénom Je ne sais plus c'est quoi le prénom, mais c'est Parmentier, son nom de famille. C'est Parmentier. Mais oui, mais en plus, j'ai vu ça avec parle. Il y a qui qui regarde il a personne, il une personne, mais, si. mais je ne sais pas qui c'est. Donc, du coup, vous êtes à 6 gobelins. Le hachis par entier. Voilà. Très drôle. Donc euh, Mais non, c'est vrai, je te promets, c'est vrai. Va... Oui, oui, mais... c'est ça en plus. Donc, euh, ah, du ah, coup, ah. on va garder l'équipe de 3 qui est là. Et on va, du coup, en prendre une autre pour faire la. Ah, vite, ah, aller une chercher Zoé Charlotte. Belle finale. On va dire qu'on se casse. C'est la finale, on se casse. casse. Zoé Charlotte. Charlotte. Mais il y en a, ils veulent jouer, je crois. Bah, ceux qui veulent jouer, bah, qui viennent. On va aller chercher, là, tout le monde. aussi. Zoé Charleau. Zoé Charleau. Ouais mais de le côté il y a plus de place. C'est comme fondant. vous dit. Non, je pense que tu. Ce... le je suis un peu... Est-ce qu'il y a oh une troisième personne <rire> qui peut... Euh... Euh, ...venir pas pas. ou pas Ils ont culture générale. Ils ont une culture générale. C'est hein. une ah, culture générale. Alors, donc, culture générale, donc, euh, du coup... Je vais vous laisser du coup présenter vous, les trois qui viennent de nous rejoindre. Bonjour, je m'appelle Zoé, j'ai 13 ans. Voilà. Bientôt 14. Ok. Moi, bon, je m'appelle Enzo, j'ai 13 ans aussi. Je m'appelle Charlotte et j'ai euh, 14 Ok. Bon, du coup, l'équipe de Drace, vous la connaissez déjà. Donc je, <rire> répète, donc, je répète les règles. Des questions de culture générale de catégorie CM2 et adultes. La première équipe à 6 gobelets remporte la partie poser du coup la première question de cette, cette série, il faut bien sûr buzzer pour répondre. Main dans le dos oui Non, pas main dans le dos, c'est qu ah bon. que le début, donc pas main dans le dos. Quel artisan pose des fers aux sabots des chevaux Chaudronnier Non Ah non, euh, comment on appelle ça oh man... pas les chevaux. <rire> les... Un ferrier Non hum. Ah, oh, ma... ma re... Ah oui, un oui. maréchal, maréchal. Maréchal Ferrand. Maréchal Ferrand. Oui. Il n'y a pas de <rire> temps pour nous souffler. Ouais, de ouf. Ah non, on ne souffle pas. Aucune triche. compte sur vous. Aucune tricherie. Ah. Maréchal Ferrand. Donc, les moi compter le sur scène, parce de que de si de vous, de vous de comptez de sur scène, Il y avait le de dentiste égain de qui me... <rire> Je ne sais pas. C'est le marché. Alors... Non, c'est la même chose. Le mur de Berlin combat-t-il en 1868 1989 ou 1994 1989. 1989. Une bonne réponse. C'est une bonne réponse. On Non, on bah, non, tomba. Ah <rire> non. On est évolués à côté de la plaque. C'est bien, ça. Ouais c'est clair. Alors, <rire> on a pas demandé son avis. <rire> Hop, on range la question, on reprend ça. Euh, non, on l'a déjà fait, ça. Quel petit mot a-t-on ajouté à habiller pour faire déshabiller D. D. Non. Préf un préfixe Oui. Bah, il faut préciser. Non, c'est la question. Quel mot a-t-on ajouté à habiller pour faire déshabiller Bah, D. Préfixe C'est un préfixe C'est un préfixe D. D, c'est le préfixe, ouais, mais. Euh... <rire> ah, mais c'est D. Non, c'est préfixe, ta réponse. Oh, ok. Je suis désolée. Alors quel est le périmètre d'un octogone régulier de 12 cm de côté Pardon <rire> tu peux te répéter, te plaît Oui, je peux répéter. C'est le... une bonne réponse. On va poser cette question-là. Parce que celle-là, franchement, je vais rigoler. C'est du CM1, hein ah ouais. Comment appelle-t-on la fraction dont le numérateur est 1 et le pas. dénominateur est 3 On a fait ça en série, Un tiers Oui C'est trop T'as calculé, tu Donc on a 3 à 2. Attention, la prochaine équipe qui marque, on passera au moins dans le dos. Donc <rire> euh, on a déjà de le faire ça. Attends, la première équipe qui marque est doit mettre les mains dans le la dos La prochaine équipe qui marque, un point, mettra du coup les mains dans le dos. Et l'autre équipe, non Maintenant bah, euh, que. Bah, oui, aussi. Ah, donc logique. tout le voilà. le prochain point de marquer, tout le monde me dit. Voilà. Est voilà ouais, est Sous quel nom Jean-Philippe Smet est-il plus connu C'est Gisèle. Alors, je sais pas. C'est pas possible, les questions. Ah, j'ai mal le temps. pas. C'est un artiste. Je te donne un indice. C'est qui un artiste Non mais un artiste en quoi Un artiste musical. J'ai donné un très Jean... gros indice. Monsieur, on peut répondre oui. Bah oui. Mais c'est pas ah la oui. question Alors, je répète la question. Sous quel nom Jean-Philippe Smet est-il plus connu Beethoven Non bon ben On peut passer. C'est un artiste en ou pas C'est un artiste... C'est euh... -ce est mort. Qui est décédé. Ah merde. Je n'ai pas l'idée. Oui ah, C'est quoi la chance je je la fond. Fond. Donc, à partir de maintenant, comme les équipes sont égalités à trois partout, je vous demanderai de bien mettre vos mains dans le dos, je tout le monde sur la table. Euh, hop, voilà. Quelle substance donne sa couleur verte aux plantes Le Chlorophylle Oui. <rire> Loup. Je ne sais pas comment je remonte. Elle, ah, Elle, ah, ah, Elle a dit lourd Non, j'ai vu encore des lettres. Ah d'accord. Elle a dit lourd Alors Seb, tu es en plateau. Merci de ne pas donner la réponse. Je te vois venir. Je te vois Seb. Ouais, c'est le Alors, en découvrant l'Amérique, où Christophe Colomb croyait-il avoir débarqué Les Indes. Oui elle avait pas les mains dans le dos! Si! Si! Florentin, est-ce qu'elle avait, le okay, qu avait les mains dans le dos? C'était comme ça? Ok, Florentin dit qu'elle avait les mains dans le dos. Donc il y a 4 à 4. Oulala, là là, mais ça se rapproche, dis donc! C'est une voiture, ça. Euh. Ah. Sous quel nom regroupe-t-on les îles Martinique et de la Guadeloupe? Outre-mer? Non. Non, non, non! non, je prends pas, c'est pas de la réponse. <rire> mais vas-y, plus forte! En plus, eh, on t'entend en plus, on a le micro général. <rire> Donc là, il là, n'y a pas de tentative de corruption. Combien y a-t-il de M dans le mot minimum 3. Oui. 3. Attention, il ne vous manque plus qu'un gobelet et vous avez remporté la partie. 1, 2, 3, 4, 5. il vous manque un gobelet. Ouais. Quel est en mètre carré la superficie d'un terrain de 7 arts et 30 centiards. 7300 Non. Je suppose. des arts. Une superficie en mètre oh, ouais, carré, des... je veux. En mètre carré. Quelle est en mètre carré la superficie d'un terrain de 7 arts et 30 centiards. Alors déjà, euh, tu peux répéter les noms du. Il n'y a pas de nom. Ah ouais Ah euh, 7 arts et 30 centiards. Euh, euh, euh, non. Euh... Un million non. En mètre carré En mètre carré 2,1 mètre carré Non euh, Non, euh, c'est... Mais toi y'a pas pour... que... Mais toi avoir pas que... 2100 Non. Je redonne la question pour une dernière fois. Quelle est, en mètre carré, la superficie d'un terrain de 7 arts et 30 centi Déjà, ça fait combien de centimètres carrés, ça <tousse> 37 <rire> cm cubes, non Non. Centimètres cubes. Cube, carré, c'est pareil. Mètre carré, non, c'est pas la même chose. Mètre carré. Ouais. Tu es en mètre carré, là Mais c'est quoi Je vous laisse ça une réponse encore par équipe. Ouais, j'avoue C'est quoi les mètres carrés C'est bon. le 3 ok. Tu vas pas passer, là ouais, Non, vas-y, pas, passe. Bah, c'est le, le, oui. le carré. Oui, bah, c'est ça. Il vous reste une seule proposition par équipe. Ah, Vas-y, passe. Vous passez, ouais, c'était 703. Mais c'est dit non. Non. non. non. Tu non, l'as dit 7300. La ouais, t'as dit 7300. T'as pas dit 7300. Ouais, non, non, je l'ai dit. Là, il va falloir répondre très vite. Tout le monde les mains dans le jeu, s'il vous plaît. Dit plus Quelle est la moitié de 386 386, 386 386. On garde bien les mains dans le jeu tant qu'on n'a pas la réponse. 5 100... 193. Oui, c'est une bonne réponse. Bien, bien, bien, bien, bien. Allez, Et c'est l'équipe qui est à ma gauche qui l'emporte. Félicitations. Web TV show. Web TV Show. Web TV Show. TV Show. Web TV Show.